L'objet de ce travail hein, est de partir de situations de la vie courante. Par exemple, on a une voiture, un poteau et un arbre. Et on me demande quelle est la hauteur de l'arbre le plus haut. Donc c'est une situation de la vie courante, entre guillemets. Hein, vous ne vous posez pas forcément ces questions tous les jours, on est d'accord. Mais voilà, on, vous pouvez quand même imaginer que certains ont besoin de connaître la hauteur de l'arbre. Pour différentes raisons euh, par, par exemple pour savoir s'il est en bonne santé, pour savoir euh, comment il faut les laguer, de quelle manière etc. Bref on imagine et c'est comme ça que les maths ont commencé euh, en particulier pour calculer des distances alors c'était plutôt de la superficie pour savoir comment partager les champs euh, à cultiver entre des différentes personnes. Là on est passé en 2020 et on, est, on a des voitures par exemple cette voiture euh, cette hauteur de voiture. Après, je peux me repérer par rapport au poteau et avec tout ça, calculer la hauteur de l'arbre. J'ai un problème et je cherche à modéliser ce problème de la vie courante, c'est-à-dire que je vais l'abstraire et simplifier d'une certaine manière. Simplifier, euh, voilà, ça va être compliqué pour le cerveau, mais au niveau euh, concret, la voiture, elle va se restreindre à un segment de 1 m30. Alors, il ne fait pas 1,30 m, mais je le schématise, je le modélise par un segment qui fait que, dont je dis qu'il fait 1,30 m. Le poteau, eh ben, je dois le calculer. Alors, vous avez ça qui fait 1,3. Euh, à votre avis, combien fait le poteau Là, euh, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la précision. Je ne vous demande pas de savoir que ça fait 4,78 cm ce poteau. Je vous demande de savoir des trucs à peu près. La voiture, là, on ne sait pas précisément combien elle fait. On décide, voilà, on imagine que ça fait 1,30 m. À ce moment-là, combien mesure le poteau Et à partir de là, combien euh, fait l'arbre Donc, je vous demande sur votre cahier de marquer le numéro de la diapo. Par exemple, ici, c'est diapo numéro 5. Et puis, euh, voilà, de mettre la voiture, euh, un segment pour qui représente la voiture, 1m30. Vous en déduisez combien fait le poteau. Vous écrivez votre calcul. Comment vous vous trouvez là euh, J'ai dit qu'on ne travaillait pas sur la précision. On, on dit quand même quel calcul je fais pour trouver à peu près combien fait le poteau. Et du coup, combien fait à peu près la hauteur de l'arbre. Problème numéro 2. Le portail, ici, au fond, là, il fait 2 mètres de haut. Derrière, j'ai un garage. Euh, quelle est la hauteur de ce garage Sachant que le portail, ici, il fait 2 mètres de haut. Voilà, et bien de nouveau, je schématise le portail. Je dis que voilà, c'est juste ce trait rouge. J'en profite pour dire que si vous n'avez pas fait l'exercice le, de la diapo 5, là, vous mettez la vidéo en pause, hein. Et puis, euh, vous faites d'abord l'exercice euh, précédent de la diapo 5 avant de venir ici. Donc, si vous ne l'avez pas fait, ben vous vous mettez en pause. et Puis, vous reviendrez ici après. Il n'y a, a pas d'urgence. On a le temps. On prend le temps et on prend le temps de, les choses, de faire les choses bien. Bref, donc mon, là, je, mon portail, je le simplifie en disant, mettant un trait rouge. Euh, ah, bah tiens, là, je me suis trompée. D'ailleurs, il ne fait pas 3 mètres, ça fait 2 mètres. Bon, ben vous corrigerez, vous, puisque vous refaites ça sur votre cahier. Là, et du coup, combien fait euh, la hauteur du garage Alors, peut-être vous vous rendez compte qu'il manque une donnée. Il me manque... Enfin, il me manque une donnée. Non, vous, euh, pour l'instant, vous vous rendez peut-être pas compte. Vous vous dites, tiens, comment je pourrais bien faire Alors, moi, je vous dis, en fait, il vous manque une donnée pour faire ce problème. Il manque la donnée que, pour aller jusqu'au pied du portail, il me faut 23 pas. Et que mes pas font 80 cm. Bon... Vous allez dire, euh, ça ne sert à quoi tout ça OK. Et bien, justement, commencez par calculer. Donc, sur votre cahier, vous mettez euh, diapo 10 et euh, longueur jusqu'au portail. Comment vous faites pour calculer ça Vidéo en pause et vous calculez. Voilà. Et euh, après, donc je vais schématiser ça hein, parce que par rapport au premier problème, là, ça se complique un petit peu. Déjà, là, je vais jusqu'ici... Là, c'est tout droit, mais sur mon modèle, moi, je vais avoir besoin de le mettre dans ce sens-là. Et je vais dire « Ok, ça fait 23 x 80 cm. » Là, j'ai mon portail, donc vous corrigerez, ça ne fait pas 3 mètres, ça fait 2 mètres. Et je cherche combien fait la hauteur du garage derrière. Alors, sachant que, oui, on ne s'en rend pas forcément bien compte là, mais je me suis arrangé pour avoir dans l'alignement la hauteur du portail avec la hauteur du garage. Donc, ce que je schématise ici, en disant, en disant euh, je suis dans l'alignement là. Et, en fait, il me manquait encore une autre donnée, c'est qu'il me faut 23 pas pour aller jusqu'au partail, et en fait, il en faut 23 autres pour aller jusqu'au garage. Donc, j'ai 23 pas ici, et j'en ai encore 23 ici. À votre avis, si là, ça fait, donc, pas 3 mètres, mais 2 mètres, si ça fait 2 mètres, combien ça va faire celui d'après Attention encore, si vous avez des gens à côté de vous euh, qui vous disent, tiens, il faut utiliser telle propriété. Non, non, non, ce n'est pas la question. là la question, euh, la question, elle est, à votre avis, vous, comment vous vous débrouillez Si euh, pour aller jusqu'au portail, il me faut 23 pas, qu'après, il m'en faut encore 23 autres, que ici, ça fait 2 mètres, combien alors va faire la hauteur du garage À votre avis je ne vous demande pas d'avoir la bonne réponse, je vous demande d'essayer donc à nouveau de mettre sur votre cahier diapo 16, de reproduire ce schéma-là et d'écrire quel calcul vous faites pour trouver la hauteur du garage. Nouvelle situation, j'espère que vous avez mis en pause euh, tant que vous n'aviez pas terminé l'exercice d'avant de la diapo 16. Nouvelle Situation, qu'est-ce que je vais vous faire calculer? Et eh bien en fait, là j'ai des lampadaires, hop, 1, 2, 3, 4, et le l'arbre au fond, là il tombe, le haut de l'arbre au fond, il tombe pile avec la hauteur du lampadaire. Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser pour calculer la hauteur de l'arbre? Donc la hauteur de l'arbre elle arrive là, c'est le haut du quatrième poteau. Quelle est la hauteur de l'arbre du fond, sachant que ah, sachant que la hauteur de la voiture que j'ai devant moi fait 1,50 m. Elle est un peu plus grande que la précédente. Là, celle-ci, elle fait 1,50 m de haut. Bon, si vous trouvez comment faire, allez-y, mettez en pause et euh, faites sur votre cahier. Vous marquez diapo 19 et vous faites ce qu'il faut. Sinon, je vous donne des indices euh, la voiture elle fait 1m50, alors à votre avis, le poteau, le lampadaire qui est juste à côté là, si la voiture fait 1m50, combien fait le lampadaire Je répète comme tout à l'heure, on ne cherche pas à avoir des trucs précis, à votre avis, comment je trouve le, la hauteur du lampadaire à partir de la hauteur de la voiture dont j'ai réussi à mesurer qu'elle faisait 1m50 euh, Vous écrivez sur votre cahier diapo 20 et vous écrivez votre calcul. Euh, et à partir de là, une fois qu'on va avoir le poteau, comment je vais calculer la hauteur de l'arbre Alors là, normalement, ça commence à se compliquer dans votre tête. Encore une fois, si tout est clair, parfait, allez-y. Si vous avez des difficultés à vous y repérer, c'est normal, pas de souci, on y va tranquille. Bon, comment je vais faire ah, on me donne une autre indication. Il me faut 70 pas, on imagine je suis par ici, il me faut 70 pas pour aller jusqu'à la voiture et 210 pour aller jusqu'à l'arbre là-bas. Ok, elle se pose des drôles de questions, cette preuve de maths. Oui, bon, ben bah, voilà, hein, c'est comme ça. Encore une fois, c'est comme ça que se sont construites les maths. Donc, ce n'est pas que la preuve de maths, c'est euh, l'humanité entière qui a commencé à résoudre comme ça et qui a permis d'arriver en 2020 où nous avons un certain nombre de technologies modernes donc, ce n'est pas complètement inutile, ça permet de faire avancer la société. Ça ne fait pas tout avancer, mais ça fait avancer certaines choses. Bref, on imagine, je me situe ici. Je cherche, encore une fois, à modéliser ma situation. Donc, euh, j'imagine que je suis ici. J'imagine, on m'a dit qu'il y a 70 pas, donc je vais schématiser ça par un trait qui va jusqu'à la voiture. Et à nouveau, je vais avoir un problème de perspective là, pour arriver à faire mon schéma. Euh, si je mets tout en avant, là, je ne vais pas m'y retrouver. Bon, eh ben, je vais faire le schéma dans l'autre sens. Voilà, donc je me place ici. Là, c'est ma croix verte, elle est devenue ici orange. Là, c'est mon lampadaire bleu. Y, vous avez trouvé combien ça faisait ici dans la question d'avant. Et après, de la croix jusqu'au bout là-bas, il y a 210 pas pour arriver à la hauteur de l'arbre qui était en violet ici, que je remets ici, sachant que je me suis arrangée pour que ah, pardon, pour que tout ça soit dans l'alignement. Voilà. Alors, pour aller jusqu'au lapin d'air, j'ai 70 pas. Pour aller jusqu'à l'arbre, j'ai 210 pas. Alors, j'ai un tout petit peu triché sur les chiffres que j'avais, euh, moi, mesurés précisément, pour que ça vous facilite un peu les calculs. Pour aller jusqu'en lampadaire, j'ai 70 pas. Pour aller jusque là-bas, j'ai 210 pas. Est-ce que vous voyez un lien entre 70 et 210 Entre 7 et 21. Encore un indice. 210, c'est 3 fois 70 pas. Donc c'est 3 fois plus long pour aller de là où je suis jusqu'à l'arbre plutôt que jusqu'au lampadaire. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer entre la hauteur du lampadaire et la hauteur de l'arbre c'est trois fois plus grand en bas, qu'est-ce qui va se passer ici Et d'ailleurs, quelque chose qui peut gêner certains, c'est qu'ils vont me dire, mais là, 70, euh, c'est pas trois fois plus petit que 210 sur mon dessin. Oui, oui, oui, ben effectivement, c'est euh, quand on modélise, on ne fait pas forcément attention à pile la proportionnalité. Si ça vous dérange, vous vous arrangez pour que ce soit pile trois fois, euh, mais progressivement, il faudrait que ça ne vous dérange plus. Que si c'est marqué 70 et là 210, et eh ben même si c'est pas la réalité, c'est vrai au niveau mathématique. Bref, tant que vous n'avez pas fini cet exercice-là, vous mettez la vidéo en pause. Quand vous avez fini, vous continuez. Nouveau problème. La hauteur de ce pylône. Alors cette fois-ci, sachant que quand j'arrive ici en haut de la haute, de, de la haie, je mets ma main en l'air. Et quand j'ai ma main en l'air, ça fait 2 mètres et ça signifie donc que donc jusqu'ici, ça fait 2 mètres. Ok, de nouveau schéma, enfin modélisation. J'ai fait abstraction de tous les arbres là même s'ils sont très jolis, des nuages, du ciel bleu, de la maison. Et hop, je n'ai plus dans ma tête qu'un segment bleu. Et même sur votre cahier, il peut être gris. Ce segment qui fait 2 mètres et je dois donc chercher la hauteur du poteau. Alors, à votre avis, combien fait le poteau Vous écrivez sur votre cahier diapo 32, vous écrivez, vous faites votre schéma, euh, est-ce que je l'ai mis juste à côté Oui. Donc, votre poteau bleu, votre, euh, votre poteau rouge, et vous écrivez le calcul qui vous permet d'arriver à trouver combien mesure le poteau. Encore une fois, je ne vous demande pas une précision, mais je vous demande d'écrire votre calcul. Pause tant que vous n'avez pas calculé. Ensuite, eh ben, vous en rendez pas forcément compte, mais je suis dans la même rue et je cherche à calculer la hauteur de l'arbre tout au fond. Sachant que, ah bah tiens, il y a un poteau là, c'est celui dont on a calculé la hauteur. En fait, c'est pas celui-là qu'on a calculé la hauteur, mais c'était un autre dans la même rue qui est identique. Et là, on me dit, quelle est la hauteur de l'arbre du fond, sachant que je suis à 12 pas du pylône, ok, et qu'il y en a 60 pour aller jusqu'au pied de l'arbre alors, euh, voilà, mon arbre, il est là, et en fait, de là-bas jusqu'à ici, il me faut 60 pas. Ça peut vous surprendre, là, peut-être, avec euh, l'écrasement de la perspective, mais si, si, il me faut 60 pas pour aller jusqu'à l'arbre, alors qu'il ne m'en faut que 12 pour aller au poteau. Bon, là, on me donne un indice, 60 égale 12 fois 5, peut-être certains d'entre vous se disent, euh, bon, et alors, ça me fait une belle jambe Certains disent, ah, ok, j'ai compris. Tous ceux qui ont compris, eh ben allez-y et mesurez-moi la hauteur de l'arbre. Hop, pause et puis vous mesurez la hauteur de l'arbre. Euh, si ce n'est pas clair c'est euh, tout à fait possible, à ce moment-là je vous donne des indices. Mon poteau, vous venez de le calculer dans la diapo d'avant. Donc euh, vous l'avez calculé, vous reprenez la même valeur que ce que vous avez trouvé juste avant. L'arbre qui est là-bas derrière que je schématise, je mets en bleu. Pour aller jusqu'ici je le mets en rose, en et après, alors attention, dire, voilà, ici pour aller jusqu'au poteau, c'est en rose, mais en fait, après, il y a encore une distance pour aller jusque l'arbre. Euh, comme ça se bouscule un peu au portillon, de nouveau, comme tout à l'heure, je vais schématiser tout ça, modéliser. Je renie un peu ma photo à droite parce que je vais avoir besoin de dessiner à droite. Je me signifie, je me signifie ici. Ah, ça a disparu, c'est revenu, très bien. Et donc, je schématise, donc, euh, Jusqu'au poteau, ça fait 12, donc je fais un segment 12. Après, ça continue, c'est le segment que j'avais mis en orange. Tout ça, depuis jusqu'ici, jusque tout là-bas, c'est 60, 60 pas. Bon. J'ai la hauteur du poteau, alors j'ai mis un point d'interrogation, mais en fait, vous l'avez calculé juste avant. Et je cherche à calculer l'arbre juste derrière, sachant que je me suis arrangée pour que la hauteur du poteau et la hauteur dans l'arbre soient pile dans l'alignement, c'est-à-dire ici, là, que ce soit pile dans l'alignement. Une fois que j'ai ça, euh, qu comment je peux trouver la hauteur de mon arbre Si vous savez, vous, vous mettez en pause et allez-y. Si vous ne savez pas, je vous redonne des indices tranquillement. Vous avez aussi le droit de mettre euh, la vidéo en pause, hein, parce que c'est un peu rapide tout ça, c'est un peu complexe. En tout cas, je vous, dis que, je vous fais remarquer que de 12 pour aller à 60, c'est 5 fois plus. C'est l'indice qui était donné au début. Ce n'est pas vrai sur ma figure. Si vous avez besoin que ce soit vrai sur votre figure, arrangez-vous pour que ce le soit. Mais en fait, progressivement, c'est là qu'encore une fois, on modélise. On se fiche de savoir si 60 sur mon dessin, c'est 5 fois plus. Je dis là, c'est 12. Celui-là, c'est 60. Donc, euh, le grand segment, il est 5 fois plus grand que le rose. Alors, si pour aller jusqu'au l'arbre, c'est 5 fois plus que pour aller jusqu'au poteau. Que pensez-vous de la hauteur de l'arbre par rapport à la hauteur du poteau Vous mettez Diapo 41, vous mettez les calculs et vous essayez de trouver combien fait l'arbre. Bonne suite Alors, on vous a dit que dans la dernière demi-heure de la séance, c'est-à-dire que normalement vous avez passé une heure là à bien faire les problèmes euh, précédents, et on vous dit une expression littérale est une expression qui contient une ou plusieurs lettres, bon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, hein, pas de surprise. Si elle peut se calculer en donnant au final juste une valeur numérique, un nombre, on dit que c'est une expression numérique. Littérale, il y a une lettre numérique, il y a juste un nombre premier exercice, on vous dit réécris ré les 12 expressions ci-dessous suivant qu'elles sont littérales et numériques. 12 expressions. Alors déjà, vous regardez, 12 expressions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, mes 12 expressions, elles sont là. Et on vous demande donc de les, de les catégoriser, de les classer entre les expressions littérales et les expressions numériques. Alors, ben 3 fois 2... 3 fois 2, ça fait 6. Et eh bien du coup, ça va être ici. 3 fois 2, c'est une expression numérique. 2a, c'est une expression avec des lettres. Et eh bien du coup, j'écris 2a ici. Puis après, je vais mettre un point virgule pour mettre la suivante. 5 fois 3 plus 2. 5 fois 3, 15, plus 2, 17. Ça donne un nombre tout seul. Donc, je vais écrire le 5 fois 3 plus 2 dans les expressions numériques. Etc. Je me mets en expression littérale ou en expression numérique. Pause tant que vous n'avez pas terminé l'exercice. Euh, je le remets bah, Je peux pas, tant pis. Ah si, il a failli apparaître. Bon, tant pis. Et euh, ensuite, une fois que vous aurez terminé, exercice petit 2. lié et répond aux questions en justifiant. Si je sais que A vaut 9, est-ce que je peux calculer A plus 6 quand je sais que A vaut 9, est-ce que je peux calculer A plus 6 Vous dites oui ou non et vous justifiez. Vous expliquez pourquoi vous pouvez calculer ou pourquoi vous ne pouvez pas calculer. Deuxième question, si je sais que B égale 12, est-ce que je peux calculer C plus 11 Même chose, vous dites oui ou non en expliquant. Exercice 3, euh, l'énoncé, c'est A plus 5 quand A vaut 8 ben, si je dois calculer A plus 5 et que A vaut 8, je dois calculer 8 plus 5. 8 plus 5, et donc j'écris 8 plus 5, oulala, oui, ça fait 13, très bien. On vous dit d'écrire le calcul et le résultat. Donc ici, 2 fois B, lorsque B vaut 9, il eh ben, faut calculer 2 fois 9. Et 2 fois 9, ça fait, oulala, oulala, ça fait 18, etc., etc. Dernier exercice, petit 4, des petits programmes en Scratch. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler de Scratch ou non, ça change pas grand-chose. Écris ce que dit le chat. Ah mince, je me suis trompé, c'est dit dit Quand drapeau vert est cliqué, ça ressemble un peu à Silent Teacher là qu'on avait fait avant les vacances. Mettre x à 5, dire x. Et eh ben si x est à 5 et que le chat doit dire eh, eh, qui doit dire x, eh ben le chat, il va dire 5. Hop, c'est compliqué. Hein. Euh, ici, quand le drapeau vert est cliqué, je mets le X à 5 et je mets le Y à X fois 2. Mais le X, il valait 5. Combien va valoir X fois 2 Ça veut dire Y. Et le chat, a, il me dit Y. Bon, bah vous mettez vos votre résultat là. Etc. etc. Bonne suite